Pour faire une maille double, on va tricoter en même temps la maille du rang court et du rang précédent. Donc en fait, on va piquer en dessous et on va tricoter à l'endroit. Une maille double se tricote toujours à l'endroit et on laisse tout tomber. J'en refais une. En dessous. Son fils, je tricote à l'endroit et je laisse tout en haut. Voilà ce que donne une maille double. La maille double, c'est la base pour les côtes anglaises et ses variations et pour les côtes perlées. C'est le fait de tricoter la maille, la, la, la maille du rang en dessous qui va faire ces espèces de petits ponts. Le qui fait entre autres les côtes perlées.